Bonjour les amis, faut-il investir en bourse en 2021 Eh bien je pense que tout le monde a la réponse. Lorsque vous regardez les marchés financiers actuellement, euh, on bat tous les records, toutes les semaines euh, c'est incroyable mais la bourse n'arrête pas de monter. Si vous regardez comment ça a évolué en un an, euh, c'est assez incroyable, c'est tout à fait exceptionnel. Lorsque vous voyez après la, la crise du Covid quand, quand le marché est descendu d'un coup, il a fait une remontée euh, spectaculaire et ça n'arrête pas de monter, chaque semaine on bat de nouveaux records. Donc oui bien sûr il faut investir en bourse puisque actuellement euh, l'argent ne rapporte plus rien lorsqu'on le, lorsqu le laisse en banque. Donc il y a deux, deux endroits où on doit investir aujourd'hui, c'est la bourse et l'immobilier. Ici à Tenerife, dans l'immobilier, euh, ça n'arrête pas d'évoluer euh, aussi. Euh, on fait des ventes toutes les semaines, il y a de plus en plus de Belges et de Français qui me contactent qui veulent venir investir ici à Tenerife, donc c'est vraiment euh, l'immobilier et la bourse qui vont permettre de faire fructifier votre argent. Donc si vous avez de l'argent en banque, ne le gardez pas en banque, ça ne sert plus à rien et qui sait peut-être qu'un jour l'État va ponctionner dessus comme ça a été fait à Chypre il y a quelques années. Donc ne, ne, ne soyez pas imprudent, soyez intelligent, placez votre argent dans l'immobilier et en bourse. Alors bien sûr vous allez me dire en bourse je n'y connais rien, mais comme, c comme dans tout ça s'apprend donc euh, il faut suivre des formations et avec ça, vous arriverez à gagner même euh, tous les jours. Moi, ça fait 12 ans que je fais du trading, que je fais de la bourse. Et euh, tous les jours, quasiment tous les jours, j'ai des gains en bourse. Bien sûr, euh, j'ai aussi au début tâtonné, j'ai cherché. Euh, mais il faut bien se rendre compte que quand on cherche par soi-même et qu'on veut gagner, qu veut gagner euh, quelques centaines d'euros, parce qu'on ne veut pas payer une formation, ben c'est idiot, c'est clair que vous pouvez attendre des années avant d'avoir des bons résultats si vous cherchez par vous-même et que si vous payez quelques centaines ou quelques milliers d'euros et eh bien directement vous allez avoir des méthodes efficaces qui vous permettront de gagner en bourse. Moi j'ai suivi pas mal de formations, euh, ce que j'ai trouvé de bon ben je, je l'ai mis dans mes formations donc si vous me faites confiance, ben, je peux vous assurer que vous trouverez beaucoup d'informations euh, tout à fait correctes et pertinentes pour vous faire gagner en bourse. Maintenant euh, c'est à vous de choisir, hein, c'est votre liberté euh, de choisir d'autres formations peut-être plus chères, en tout cas si vous regardez les avis de mes étudiants, je pense que je ne dois pas du tout rougir de, des formations que, que je donne à mes étudiants, donc ce sont des formations que vous pouvez recevoir immédiatement. Euh, vous faites un paiement, vous recevez un email et vous avez directement accès aux vidéos et si vous avez des questions par la suite, bien sûr je suis là pour, pour y répondre. Mais je pense que réellement vous aurez de très bons résultats avec euh, les conseils que je vous donne et que je vous montre bien sûr puisque je vous montre également en réel comment je trade. D'ailleurs si vous vous abonnez à ma chaîne ici, de temps en temps je vous montre également des trades que je prends en réel comme hier vous voyez la journée euh, que j'ai fait hier dans la vidéo précédente. J'ai fait euh, 100% de réussite Donc euh, en prenant un trade le matin et il s'est coupé automatiquement en fin de journée et j'ai fait euh, près de 200 points. Donc euh, vous voyez qu'une fois qu'on a une bonne méthode, eh bien on arrive à faire des résultats de manière régulière dans un marché euh, explosif comme on a actuellement. Euh, on fait des journées euh, fantastiques. Au début on commence avec un petit capital mais après lorsqu'on prend de l'assurance bien sûr on peut augmenter. Donc s'il faut investir en bourse et eh bien c'est vraiment maintenant qu'il faut se former pour euh, investir en bourse et apprendre euh, à trader dans les deux sens parce que quand le marché monte comme maintenant, à un moment donné si vous regardez ce qui s'est passé euh, hier et eh bien le marché a respiré et j'ai profité de cette respiration, de cette correction pour euh, traiter trader à la baisse alors que le marché est vraiment très haussier. Mais le mieux c'est de trader de cette manière-là, en day trading, donc vous prenez des trades et vous les coupez à la fin de la journée. Parfois je coupe des trades après quelques minutes, tout dépend, il y a moyen de, de faire des trades courts, longs, moyens, tout est possible avec les formations que je vous enseigne. Donc si vous êtes intéressé et eh bien vous avez un lien ici en dessous, euh, qui vous donne accès à mes formations. Vous pouvez vous inscrire simplement pour avoir mes formations gratuites qui vous permettront d'apprendre à utiliser une plateforme, ça ne vous engage à rien, vous devez juste mettre votre prénom et votre email et vous aurez accès à ce moment-là à ma formation qui vous explique comment débuter, apprendre à utiliser une plateforme. Et si vous voulez aller plus vite et plus loin, vous avez bien sûr mes formations payantes qui vous permettront d'apprendre des méthodes de trading efficaces, qui vous permettront de gagner tous les jours en bourse. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut si vous aimez mes vidéos, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ainsi on se retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres conseils. Je vous dis à très bientôt, au revoir.